Je viens vous donner de l'aide les amis, je viens vous donner de l'aide, je vais faire les partages et j'arrive, je fais les partages et j'arrive, salut Hassan. faire les partages, j'arrive les amis, deux minutes, hop, hop, hop, merde, salut les amis, On était bien parti avec 6 2, 4, 10, 5, 13, 15. Et euh, apparemment maintenant, on travaille avec l'heure pendant quelques courses. Ça alterne, hein, les amis. Soit on prend avec 6 2, 4, 5, 10, 13, 15. Ou soit on prend avec l'heure, soit on prend avec. Le favori, par exemple, c'est le 2. Donc il faut égaler 2, il faut égaler l'AS, il faut égaler 3. Ou alors le 2, on met un 1 devant. On fait euh 12, donc il faut égaler 13, il faut égaler 11. par des calculs, hein, si c'est 7, 13, si c'est 5, 11, enfin tu vois ce que je veux dire. Quoi. Tu peux mettre des belles cotes, si la course est compliquée, tu mets des belles cotes. Attends les gars, j'arrive, hein. je fais les partages. Normalement je peux partager sur les groupes, là. Alors, déjà on va être un peu plus normalement. Je ne sais pas si on entend euh, le, le son derrière. Je vais faire le partage. Salut Nini. 4-5 pour toi, Nini. 4-5. Je partage chez vous les, les amis Messenger. Je partage sur les groupes aussi, sur quelques groupes, parce que si je partage de trop, Facebook va me bloquer. Donc, Attendez, ça va me mettre un peu plus de temps que d'habitude. Je ne partage pas trop de groupes parce que après je me fais bannir de Facebook. Je vais copier le lien, je vais partager sur mes pages. Normalement les, les pages sont comment, liées, mais bon, je ne sais pas. On a le 2 en favori à 1,9. Hein. Attention à l'As et au 9. Hein. Ah, le 9, il est cher, là. Il est cher, il est cher. Si comment on fait 9 avec l'As Comment on fait 9 avec l'As et le 2 On fait As de 7, on fait As de 6, As de 7. 5 x 2, 10, moins 1, 9. 7 et 2, 9. 7 2, As 5. 7 et 5 sont des belles notes. R1, C1. À 13 euros, peut-être la chance. En simple placé, Bon, désolé, attendez les gars, je fais les partages, j'arrive. Nini dans le quintet de le 12 d'hier. Tu reprends le 12 Tu reprends le 12 aujourd'hui bah, Le quintet, c'est... Euh... On est sur les horaires d'été pour le quintet, là euh, le week-end, ça se... Ah ben non, c'était le vendredi, ça se passe à 13h50 le vendredi maintenant. Comment ça se fait C'est les horaires d'été pour le, le quintet, là Le vendredi Généralement, c'est à 20h... Euh, L'hiver, c'est à 20h et des bananes. Non Moi, j'ai remarqué ça, mais bon. Attendez les gars, je fais des partages, encore euh, 4-5 partages à faire. Ah, merci les amis, vous êtes, euh, vous êtes en nombre. Là. Quand je peux partager sur les groupes, ça y est, on est un peu plus nombreux quand même. Salut Balti. Quand on est, euh, quand on est possible de partager sur les groupes, euh, ça fait un peu plus de monde. Bon alors, euh, mon pronostic, hein, je vais essayer de détailler. Je vous donne euh, simple gagnant, simple gagnant placé, simple placé. Je vous donne une formule 2 sur 4, hein. on verra ça, je vous donne des calculs, je vais donner plusieurs combinaisons, ne euh, vous inquiétez pas, mais je vais en poser une, euh, je vais mettre en commentaire une combinaison, je, vais, euh, puis je, vous, je vous donnerai euh, le, les simples placés à mettre. On est bon, il y a des bons pronostiqueurs, mais tu vois bien que rien n'est rien n'est joué d'avance. Hein. Attention hein, sur les mises, attention sur les mises, les gars. Tu peux aussi bien vite euh, gagner que vite perdre. Je vais les partage, les gars, sur mes pages. J'ai partagé sur euh, deux trois groupes. Ah, je comprends rien, euh, Baltimore. on a le 2 gagnant. le 2 gagnant tu rajoutes à une, une dizaine devant ça fait 12 et 13 il faudrait égaler 12 et 13 4 x 3, 12 tu vois on a le 12 on a le... il faudrait égaler 13 le 5 ou le 7 4 e 5 e on va voir on va voir le 5 ou le 7 j'avais le, le 5 ou le 7 à mettre en simple placé non je ne sais plus quoi, ils arrivent quatrième, bon. Quatrième place, c'est Unibet, hein, c'est les, les Boulets, je crois. Non, c'est quoi C'est... Euh, ouais, Boulets. Allez, on va partir sur les pronostics. Ah bah les gars, c'est toute euh, une mise en place. Un hein. Nini 4-5. bref il ouais, fallait jouer en... en 2 sur 4. Je ne sais pas si le 5 qui passe. 5, 7 sont un peu loin, je les voyais plus près, ouais. Qu'est-ce qu'on a ce matin comme configuration d'arrivée, là Un petit peu des suites de numéros, on a quoi, là Merci les amis, merci. On a quoi, des, des suites de numéros ce matin, ou quoi, là R3-C2 R1-C1, 2, 3, 4, 5. R3-C2, on a quoi R2-C6, on a quoi 4, 5, 6, 7 je parle des 2 sur 4, impossible hein, à rentrer, hein. R3-C1 et 10, 11, 12, 13, R2-C5. C'est pas vraiment ça les gars, mais vous m'avez compris, J'essaie de... de dégrossir déjà pour voir ce qui tombe comme formule là, le 26, 26 du mois. Hier, le 25 du mois, on est plus sur les favoris. Il faut jouer les favoris en France chez PMU ou Equidia, la chaîne Equidia, ils donnent des favoris. Et ils sont bons à jouer le 25, le 25 du mois. Il y a du 6-9 ce matin, il y a quoi Il y a du 6-9, il y a des séries, il y a quoi Ah, tous les jours, c'est pas pareil, les gars. On peut tomber sur du 6-9. Euh, bon, du 6-9, on simple placer en gagnant hier le 25, c'est pareil. Les, les favoris, puis euh, 6-9 sont gagnants le 25 du mois. Et euh, sinon, il y a des configurations d'arrivée pour un petit peu chaque jour, ou tous les deux jours, quoi. Là, on est plus sur quoi Hier, on était plus aussi sur 9-6-3-2, 9-7-3-2, 9-8-7-6-5. On était plus là-dessus hier. Moi, je ne te parle pas sans les dizaines, sans mettre les dizaines. Et aujourd'hui, j'aimerais bien regarder la configuration, ce que c'est aujourd'hui. Je vais la trouver, mais 7-5, 7-5-2, 7-5-2-4, 1-3-5, 1-3-5-2-4. Bon, on, est, on était bien commencé avec a 6, 2, 4 et puis euh, 5, 10, 13, 15. Et on, part en, on, on avait bien commencé pendant 2-3 courses et on se prend 5 courses dans la gueule. On n'a pas grand-chose à se mettre. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer les, les yeux fermés, les gars. Vous, avez, vous auriez pu faire le plein les 2-3 premières courses et puis tout jouer derrière. derrière. Puis on, là, on va être buté, là. R3-C3 à Nantes, c'est de l'athlée, c'est 3000 mètres, 13h40, 13h40 à de départ. Euh, le 11, favori, donc il faut qu'on égale 10 et 12, on a une cote à 1,5, on a les, les courses d'avant, on a 2, 3, 4, 7, 5. On a le favori, le 11, à 1,4, je prends mon ardoise. Donc il faut qu'on égale 12, il faut qu'on égale 11, et il faut qu'on égale 10. Donc le 12, comment on fait ça 12, on fait en as2 peut-être, as2. Le 11, comment on fait ça On fait 6, 6 et 5, 11. Euh, le 10, comment on fait ça 5 fois 2, 5, 2. Le, le 9 et le 6 arrivent souvent, donc on va mettre le 9 dans nos calculs. On fait le 10, on fait euh, 9 et 1, 10. Le 12, on fait 9 et 3. Ou alors le, le 11, on fait 9 et 2. Le 2 revient souvent. La course d'avant, on a quoi 2, 3, 4, 5, 7, 5. 2, 3, 4, 7, 5. Par des calculs, on a déjà 2, 3, 5 dans nos calculs. On va, on a le, on va regarder les codes qu'ils ont. C'est de la charrette. On peut se trouver avec des... des des fautes et tout, ça peut... il peut rentrer le 2, effectivement. La course d'avant, on a le 2, donc on peut reprendre le 2. On a 3, 4, 7, 5. Euh... Si on a le 2, il faut, faut égaler 10, donc on fait 2 fois 5. Après, il faut égaler aussi la cote du favori. Hein. Là, elle, elle monte à 1,6. 4 et 2, 6. 4 et 2, 6, on a le 2 et le 4 de la course d'avant. On prend le 5. 5 x 2, 10, on aurait le 10. Le, le, le 11 est favori. Donc il nous faut 10, et il nous faut 12, et il nous faut 11. 4 et 2, 6, et 5, 11. Euh, 5 x 2, 10, attends, 5 et 4, 9 et 2, 11, on, on a le 11 deux fois. Donc qu'est-ce qu'on met On met on a le 11, on met 11, 11, 2, 4, 5. 11, 2, 4, 5. On va regarder qui c'est cela. On va regarder l'âge des chevaux, tout ça, voir si ça tiendrait debout, ça, ce pronostic-là. On est à Nantes. Hein. À Nantes, qu'est-ce qui tombe à Nantes Qu'est-ce qui tombe à Nantes pour se faire une idée Qu'est-ce qui tombe à Nantes Il y a 2, 5 tout à l'heure, 14, 12, 7, 5. R3, c'est 1, il tombe 13, 3, 12, 2, 10. Euh, tu vois, faudrait, faudrait qu'on égale 11, 12, 10 avec le 11 favori. Donc on a le 11, 5 moins 4 égale As, là c'est 11, ça fait 12. Il faudrait qu'on ait égal 10, 5 fois 2, 10, on a le 11, le 10 et le 12. 11, 2, 4, 5. On va regarder ah, si ça serait crédible avec euh, euh, l'âge des chevaux, tout ça, là, et qui, qui c'est sur le 11, 2, 4, 5 Il y a rafin sur le 11, il est crédible Raffin. C'est des 4 ans, c'est des 4 ans idem, idem sur le 11. Moi ce qui m'emmerde c'est de soit mettre le 9 ou le 6 qui sont partout. Si on, si on se prend avec le 9, Irène Docagne, le 9. Si on fait Irène Docagne avec le 9. Si on fait Irène Docagne avec le 9 pour faire 11, 12, 10. On fait 5 moins 3, 5 moins 2 égale 3, 9 et 3, 12, on a le 12, on a le 11, et le 10, comment on fait, euh, le, 10, le 10, le 10, le 10, comment on va faire le 10, 1 et 1, 2, 2, 3, 5, fois 2 alors, 11, 3, 9, 2, ou 11, 2, 4, 5, on va regarder lequel Vu, les, vu la complexité de course que c'est, c'est de l'athlée, c'est 3000 mètres, hein, mon ami, pour de l'athlée, c'est 3000 mètres. Hein. Ça serait bien quand même de mettre le 9, quand même, hein, avec la formule avec le 9, hein. 11, 9, 2, 3, ou euh, un truc comme ça. Putain, le 3, il est cher, là. Non, c'était 5, moins 2, 3, 3, ouais, c'était ça, 5, euh, c'est euh, 11, 5. 5 moins 2, 3, c'est pas pour prendre le 3, c'est pour prendre le 5. 5 moins 2, 3, 9 et 3, 12, le 12, le 11, 5 fois 2, 10. Alors on a 11, 12, 10, avec le favori, le 11. Le 12, ça serait favori, il faudrait faire 13 et 11, et 12. Le 10, ça serait favori, il faudrait faire 9, 11 et 10. Pour ce que tu as retrouvé, hein. 11, 5, 9, 2... On va regarder si c'est crédible, il y a Irmozabella le 5 avec Marmion, Jean-Paul Marmion, c'est quelque chose. Hein. Euh, le 2, c'est Ibiza-Marcy, pourquoi pas avec des cotes comme ça, le 2 peut rentrer. Euh, le 9, Irène d'ocagne le 11. Après les anciennes places du 11, on a As-4, 5, 7, 3, 2, les anciennes places du 11. As-4, 5, 7, 3, 2. As, as, 4, 6, as 4, 5, 7, 7, 3, 2, on a de 5, on a de 4, 5, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7 As, 4, 5, 2, 7, euh, attend, faudrait faire 11, 10 et 12, 11, 10 et 12, 4 x 3, 12, fait chier de mettre ce 3 là, qu'est-ce qui me perturbant le 3 là Il est perturbant le 3 là chez moi, il est à 113 euros et à l'écran il est à 38 euros. Il n'a le cas de lieu vent là. Tu vas le regarder, c'est chauffé là. Est-ce que la course avant, on a quoi l'arrivée de la course avant L'arrivée de la course avant, c'est quoi l'arrivée de la course avant, quoi, la course avant 2, 3, 4, 7, 5. 2, 3, 4, 5 à reprendre 2, 3, 4, 5 à reprendre Lui, la complexité de course que c'est, 2, 3, 4, 5, non C'est de 9 qui est emmerdant, là. On ne va pas s'en sortir, les gars. Attends. 7, 5, 2, 3, 4, as. 7, 5, 2, 3, 4, as. Attends. 7, 5, 2, 3, 4. On a 11 par temps. 11 par temps, il faut faire 6 et 5, 11. Alors comment on fait 6 et 5 On fait 4, 2, 4, 2, 6. 4, 2, 5, pardon. 4, 2, 5. Attends, qu'est-ce que je raconte ouais. 4, 2, 5, 3, 4, 2, 5, 6, 4, 2, 5, 4, 2, 5. réserve donc euh, concernant sa hein, qui a des moyens hein. c'est vrai qu'elle l'a monté à plusieurs reprises C'est des 5 ans de, de, de... 4258 4258 4259 458 euh, 11 ici, donc, favorite, On qu sage. ce qui donc, a pas été le cas euh, tout à l'heure au moment de, de son père, mais bon, peu, au moins euh, sera Attends. attends, attends, attends, 8 et 1, 9, 8, 8, 20, 20 moins, entre le 8 et 9, un simple placé, 8 et 9, ouais, c'est ma première les gars, du calme, 8 et 9 entre un simple placé, Invicta effectivement, Jean-Paul Monclin, Ripol Rigaud, 8 et 9, 17, c'était un 8. 8 et, 8, 7, 8 et 9, 17. C'était un 8. 8 et 11, 19, 1,9. 11, 8, 9. Je suis emmerdé, je suis emmerdé. 8 et 9, ça peut placer, c'est tout. là. J'ai que ça, là. 11-8-9 euh, couplé, peut-être couplé placé 2 sur 4. 11-8-9. Je peux même pas le poster là. C'est ma première, hein, les gars, du calme. Hein. Je suis pas encore. Euh, j'ai pas encore les automatismes. Allez, c'est parti. Avec un bon départ pour -Bella, qui, euh, avant Je vous le mets quand même. Hein, 11-8-9. Euh, Eric Goyer, euh, Alain, là, face au. 11-8-9, euh, 2 sur 4. Nini, 4-5-9. À l'arrivée, le 4, c'est Rafin. Salut, Ismala. 4, 9, Nini. Hassan, Lasse. Nini, 4, 5. Il faut que je me rôde, les gars. Je ne suis pas rôdé, là. Cherchez chercher mon éponge. Vous voyez l'ardoise quand je fais ça, ouais Oh, il y avait deux possibilités là. Il y a toujours plusieurs possibilités. Vous trouvez la bonne Et quand, quand tu quand tu te compliques trop la tête, t'es pas bon après. Je l'ai là, je l'avais là, là. 11-5-9-2, 11-2-4-5. Et puis je suis parti dans une théorie, après ça peut me porter la poisse. Je vais attendre l'arrivée pour voir. Alors, je vais mettre un tableau. 8 disqualifiés, ouais qui tente de prendre la tête mais qui est contrée pour l'instant par Hermosa Bella. Hermosa Bella semble finalement laisser passer euh, sa rivale. Hermosa Bella qui est euh, relayée maintenant en tête par le numéro 9 Irène d'Ocagne. La troisième position, il y a toujours le 4 par Luis Dégolais. Il y a un gros effort de la CNJ qui vient euh, à son tour euh, rejoindre le groupe de tête. Un loin également, il y a le 7 bureaux de chemin. On avait, on avait les anciennes places, hein, regardez, pour vous dire les anciennes places euh, des favoris qui est, qui est annoncé sur euh, l'application PMU en France, les anciennes places as 45723 Regardez bien, on peut peut-être piocher déjà dans les anciennes places, après le 5 ou le 7, on peut le faire en 4 et 3, 7 ou euh, 4 et 1, 5. On peut se faire des formules comme ça, mais c'est appréciable, les anciennes places. L'important, voilà, c'était l'As. Je cherchais entre le 2 et le 3, c'était un peu plus haut, on avait l'As. Bon. Je l'appréhendais, mais... Euh, ouais. J'en ai même pas parlé, mais je l'avais. Je dis putain. Je sais, ils les recherche comme ça, à chaque fois, comment ça tombe. À chaque fois, on tombe à côté. Quand on arrive à savoir que ce qui va tomber, mais que tu n'as pas envie d'en parler, à chaque fois, ça tombe. Ouais. Avec l pour y aux du à le numéro Il y avait le 11 favori, 4 x 3, 12. Il avec... fallait qu'on qu fasse 11, 6 et 5, 11, 4 x 3, 12. Il bon. fallait qu'on fasse 10, euh, 6,4 égale 2, 2 x 5, 10. Bon, on l'avait la suite, hein. 11 2 4 5 11 9 5 11 9 euh, 11 5 9 2 la course d'avant la course d'avant qui venait de se courir euh, c'était où la course d'avant qui venait de se courir je t'ai dit on reprend la même arrivée et puis euh, j'étais emmerdé quand même bah, si t'as quoi si le quoi de faire plusieurs tickets c'est marrant mais 2 3 4 7 5 hein, R1C1 euh, R1, à Cagnes non attends c'est quoi Ouais, 2, 3, 4, 7, 5. A 5 sur mer qui venait de tomber. Je t'ai dit, on reprend la même. C est, c est, ça m'a emmerdé, mais... Putain de merde. Bah, Celui-là, il passait en 2 sur 4. Hein. 11, 2, 4 5, 11, 2, 4, 5. 11, 5, 9, 2. Ça passe pas. Le 2 est un peu loin. C'est le 3 qu'il fallait faire confiance. Il me paraissait un peu fort. Il a monté. Là, il était haut. Là, il était plus bas. Puis, il a monté pendant la course. Le 9 ou le 6, c'est toujours les redoutables. Ils font chier, cela. Ils sont toute l'année à, à faire des belles, des belles arrivées à des belles cotes, mais on est sûr de rien avec eux. Le 9 et le 6, c'est vraiment les surprenants, quoi. Mais ils payent. Hein. Il y a quelques fois, et même beaucoup de fois, ils sont vraiment. quand ils arrivent, ils sont vraiment très bien payés, le 9 et le 6. Hein. C'est toujours les meilleurs qui arrivent à belles cotes, le 9 et le 6, hein, pour moi. Mais il faut savoir les placer. Hein. Bon, c'est ma première, les gars. Il y a 4, 5, 6, Nini, tu l'avais, hein Bien vu, bien vu, Nini. 4, 5, 9, ouais, l'arrivée. Le 4, Rafa, Nini, ouais, bah, ouais. Il était rassurant, enfin quand même. 4, 9, Nini. 4, 5, ouais, 4, 5. Allez. J'étais bloqué sur les groupes, les gars, je suis désolé. Allez, on va R1-C2. On, euh, on fait 7 partants. L'arrivée d'avant, c'est 4, 5, 6, 3, 7. On a l'As, le favori. Alors, avec l'As, le favori, il faut faire combien, là On rajoute une dizaine à l'As. On va rajouter une dizaine... Euh... Une dizaine de quoi On va faire 10, on va faire 10 11, 9, 10, 11, 9, 10, 11. Il faudrait qu'on égale 9, 10, 11. Il y a des belles cotes là. Je ne suis pas sûr avec classe en favori. Il a 1,2. 1,2 contre 1. Il y a cr 1 c 2 tomber l'AS2 hein, et R1-C2. Bref, euh, 13h58, aussi l'heure de départ, 13h58, qu'est-ce qu'on qu qu avait les anciennes, les anciennes places R3-C3, les anciennes places du favori Je t'en ai parlé tout à l'heure, les anciennes places du favori. On avait 4-5 des euh, anciennes places du favori, tout à l'heure, la, la course qui vient de se courir à Nantes, le favori, il, les anciennes places, c'était As-4-5-7-3-2. On avait 4-5-3 à prendre. Hein. On a même le 7 en 5e position, 4, 5 position, 4-5-7-3. On avait l'As qui était en première, euh, on ne l'a pas pris, l'As-4-5-7-3-2. On les a, les anciennes places hein. Tu regardes à Nantes en R3-C2, tu regardes les, le favori, les anciennes places du favori, tu regardes l'arrivée, R3-C2, le favori chez PMU, on avait le 12, R3C2. On avait les, anci les anciennes places du 12, on a 4, 4, 6, 9, 4, 6, 9. 4, 6, 9. 4, 6, 9, les anciennes places. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrivée bon, On n'a rien du tout, là. Ça ne fait pas à chaque fois, mais. R3C1. R3C1, les anciennes places. Il y a le 2, bon. On a le 2, quatrième. Bon. Bref, c'est pas mal quand même à regarder. Moi, ça me, ça me plaît bien, ça, à regarder ça. C'est du plat, c'est 2000 mètres, à 13h58. Comment on fait 13h58, les gars On a l'ancienne arrivée. 4, 4, 5, 6, 3, 7. 4, 5, 6, 3, 7. 6 mots, 4, 9, 11, 5. C'est parti où Simon, aucun quintet. On est le 26. Hein. 26-02, 2022. Ah, je suis déstabilisé, les gars. 7 partants, c'est prix de 15 sur mer. 15 sur mer, on aime bien faire des suites de numéros quand même. Je crois que ça va être la journée, on va faire des suites. Hein. On a un 2 3 4 à chercher. Ce matin, je te disais de faire attention à 6-2-4, 5-10-13. Ça faisait le trio à Nantes, mais j'étais parti sur un autre truc. Alors. Comment on va faire là On va regarder les chevaux, on va regarder les chevaux euh, s'échauffer pour voir lequel qui est remarqué pour commencer nos calculs. On va regarder les chevaux aussi, il y en a un qui ressort pour faire nos calculs. Là, s'il a l'air bien. Là, s'il a l'air bien. Si on prend là, s'il faut faire la cote de 1,3. 5 euh, On fait As 3 ou on fait euh, As euh, 6 2 As 3 ou As 6 2 On a la course d'avant, on a 6 3. On a 6 3 ou où... alors le 5 5 moins, 5 moins 2 égale 3. On a 1,4, la cote du favori, on a 1,4. On fait 5 As On fait A6-2 ou 5 As Ou, ou A3 as A5-2, as A6-2, A5-2, A6-5-2, ça arrive souvent cette formule la 6 5 2 hein, en Super 4. Hein. J'aimerais regarder les chevaux, voir comment ils sont. Il y a 7 partants, à monter Monter sur vous c'est fait C'est 2500 mètres, c'est une longue distance. Non, c'est 2000 mètres, c'est une longue distance pour du plat. Continuer prix de policeman euh, amer. Oui, oui, oui. C'est un en tout cas aujourd'hui pour Western Front, euh, qui lui aussi d'ailleurs est passé l'année, frère de, de plusieurs Black Tribe qu'on a devoir face à une telle opposition. Vous voyez à l'image le, le numéro 6, c'est Aude. Aude, qui est présenté par Christophe Ferland, qui a des réussites hein, durant l'hiver pour Christophe Ferland ici à Cannes-sur-Mer, et il nous a dit donc une biche qui a remporté Charlie, deux de ses quatre courses, une première victoire à biche. On, est, on a As-5-6-2 qui arrive assez souvent, ou alors on a As-6-2-4. Si on prend As-6-2-4, c'est les plus petites. Euh, il peut tomber le 4, As-6-2-4. Hein. As-2-Charme, ça serait peut-être la surprise du 4. Hein. As-2-4-5-6, As-4-5-6, As-6-5-2, euh, As-6-2-4. Lequel comprend les gars Le 7 on va oublier là. R1-C2, le 7 on oublie. Michael Forest, OK mais c'est des 3 ans ouais. différent représentant l'attaquant loup Policeman King Schirmer. La course d'avant on a 2 3 4 7 5. Avec l'as en favori pour faire 2, 3, 4, 7, 5 de la course d'avant. Ah non, c'est pas ça, putain. Chaque fois je me gloire. La course d'avant c'est 4, 5, 6, 3, 7. 4, 5, 6, 3, 7. Donc on a le 4 qui fait as 3, par exemple, ou alors as 5. Le 6, on a as 5 aussi. Avec le 3, comment on fait as 2 on fait 6, 6, 2, 6 divisé par 2 égale 3, on fait 5, 5 2, le 7, le 7, on a 7 quand même, on a 5 et 2, 7, 6 et 1, 7, 5, 2, 6 as alors, 5, 2, 6 as, il n'y aurait pas de surprise quoi, il y a 2000 m, c'est chiant pour 5, 2, 6 as, et puis prendre les favoris, parce qu'il y a 2000 mètres, ça serait peut-être euh, une cote comme le 3 ou le 4 qui viendrait nous me perturber. mais 5, 2, 6 as, 4, 5, 6 as 4, 5, 6 as 5, 2, 6 as ou 4, 5, 6 as 5, 6, 4 as As 4, 5, 6 4, 4. 4, 5, 6. On a 4-5-6 de la course d'avant, 4-5-6, et on a l'as le favori, As-4-5-6. Il y a 2000 mètres, hein, pourquoi pas Il y a 2000 mètres, As de charme le 4. On a le 5 ou le 2 alors On a le 5 ou le 2 As-6-2-4 ou As-4-5-6 Ou As-6-2-4 toujours emmerdé avec ça. Le 5 ou le 2 Le 5 ou le 2 ASCAD 5-6 ou ASCAD 2-6 AS4-2-6 ou AS4-5-6 Lequel comprend Les codes du favori, on, on a AS3-4-7. On a AS6 qui font 7. On a 4 1 qui font 3. On a le 4. AS4-3. as 4 AS4-6. AS4-6. AS4-6. AS4-6. AS4-6. AS4-6. As-4-6-5 As-4-6-5, As-4-6-2. As As-4-6-2-5, mais lequel enlever As-4-6-2-5, lequel enlever que... Entre le 2 et le 5, entre quoi Là, s'il n'est pas mal, et, et mettre tout derrière Là, si j'en mets, il euh, y a 7 partants. Si j'en mets 5, ça va me coûter euh, un bras. Ça. On a 4-5-6 de la course d'avant. On va reprendre 4-5-6 de la course d'avant. Et on prend euh, l'As. As-4-5-6. Bêtement en trio. R1C2. As 4-5-6, bêtement en trio. La course d'avant. La course qui vient de se courir. À Nantes. 4, 5, 6, 3, 7. On fait pareil. 4, 5, 6. On met le favori, As-4-5-6 en trio. 5-6, 5-6 As-2. Ah putain, 5-6 As-2, sinon 5-6 As-2. j'essaie le Super 4 les gars. Pas de, pas de surprise, avec 5-6 As-2, c'est possible. 5-6 As-2. Mon bon, rassurant, c'est 5-6 As, mais je ne sais pas comment mettre avec. Je crois qu'on va faire la suite euh, par rapport à, en, en sautant le 7. 5-6 As-2, 5-6 As-2. Euh, 5, 6, As2, 6, ça veut dire quoi ça Les autres cotes, ils sont vraiment au-dessus. Hein. Ça a beau être 2000 mètres. Quinque-Turmer, ouais, je veux bien. 6, 5, 6, As2. 6 As2. 6 As2, 6, 2, quoi 6 As2, quoi si c'est 2 8 moins 1, 7 fait 7 partants, on a 1,5 à faire. Voilà, 6, 2, 5 as. Hein. 6, 2, 5 as. Allez, de la course. Forcément, pas la même chose, va de à cette opposition. Je parle sur le dos donc C'est le 3 qui, qui est pénible, le 3 ou 4. Le 7 je l'évite, mais le 3 ou 4 c'est pénible. Ou alors euh, 5, 6, 7, 5, 6, 7 As, 5, 6, 7 As, 37 comme ça, il y a 2000 mètres, c'est Michael Forêt sur le 7 quand même, 5, 6, 7 As ou 6, 7 As 2, 6, 7 As 2, 6, 7 as 2 putain on va emmerder, on est emmerdé les gars, Deux mille mètres, c'est pour ça. Deux mille mètres. Voilà l'évolution hein. des codes pour voir si l'un des hommes est un peu plus joué. Non, ça reste. Il y a quatre chevaux en rues et les quatre autres sont blessés. On a vu un instant ici. Je vous le mets quand même celui-là aussi. Je vais pas en mettre cinquante tout le temps, mais bon, là, je suis un peu perdu là. C'est ma deuxième course. Je, je prends du temps pour me chauffer à chaque fois, hein, les gars. Quand tu vas au travail, tu prends du temps pour te chauffer. Non, on n'est pas obligé de jouer. Hein. Je, je sens que c'est tendu, sur un peu sur le portefeuille, mais on n'est pas obligé de jouer. Hein. Attends, euh, Bernard, je regarderai tout à l'heure. Je regarderai tout à l'heure, Bernard. 6-7-5-A, 7-6-A, 6, 2-6-7-5-A. Peut-être le 7, en fait, il a un gros cote mais pourquoi pas. C'est michael Florez dessus, hein. vu la distance. Il y a Maxime Guyon, euh, Adrien Lemaître. Maxime Forest ou euh, Jean-Claude Rouget, ou alors euh, Vermulen Les Alvarez, les Alvarez, Méon, et le 3-4, on va peut-être éviter, alors. 3-4, on va peut-être éviter, alors. 5-6-7, As-2, mais... 7-6-5-as euh, ou euh, 6-7-as-2 7-6-5-as ou 6-7-as-2 J'en remets un autre, mais... Je crois que je le tiens, 5-6-7-as ou 6-7-as-2, mais... Je ne vais pas en mettre 50 non plus. Ah, je suis tendu en plus, j'ai envie de bien faire et puis euh, j'ai l'impression de, de vous faire perdre du temps. là. Des fois, tu tiens le bon prono et puis euh, tu diffuses de la merde derrière. Ça te fait diffuser de la merde. Tu diffu tu diffuses le point le premier prono, euh, il est bon. Et puis, euh, tu vas t'inventer des trucs. Euh, je sais pas. On va attendre, il y a 2000 mètres. C'est un hein. front qui a, semble-t-il, un peu envie d'avancer, mais qui semble moins brillant qu'à peau dernièrement. Il a l'avantage avec Jean-Bernard Riquet. Un autre charme en deuxième position ensuite. Et on s'en maximum, on se méfie peut-être un peu de l'animateur, se rapproche, mais à votre lui sort fout le nez. Et ainsi eh bien Mayanachi va peut-être se retrouver en épaisseur. En tout cas, il est pendant le troisième et repris pour la pour... Elles ne sont pas faciles, ces courses là, hein. 2000 mille mètres en plat. 7 il faudrait qu'il y ait un temps dégueulasse, ça serait plus crédible pour cette euh, partant des 2000 mille mètres en plat. À quinque sur mer en plus. Je comptais sur l'As faire quelque chose, là c'est tout derrière. Allez mon Pépère. T'es crédible ou pas? T'es crédible? Vas-y, mon Pépère. Il va faire la tête. L'as c'est LAS tout derrière. RAC2 à 5-2 trio. Troisième place en retrait, c'est de là pour le numéro 2, Solis Perit. Et la quatrième place, elle revient au numéro 4, Affle Charm, à 5-2 et 4, Marinachik. Donc, ne déçoit pas, il était le grand disciple favori. Ça fait 4 victoires pour lui en cette sortie et donc il remporte une nouvelle place. Il n'y a pas grand chose d'autre. Un hein. couplet gagnant, là. Un couplet passé 6-7-2, à mais. 65 5 as 2 il y avait trio mais je voulais enlever uh, 6 5 as 2 4 je voulais en enlever un et puis j'ai enlevé le mauvais et puis... putain à 5 à 6 5 à 6 5 4 à 6 5 4 2 je voulais en enlever un je t'ai dit au départ à 6 5 4 2 je voulais en enlever un je suis parti sur des, des théories à la con oiseau charme putain merde Ouais, bon, c'est pas excusable, hein. tu fais 30, 30 tickets comme ça, euh, t'as pas, pas de bénéfice, hein. faut pas faire 30 tickets les gars, tu peux faire 30 tickets bon, ok, mais si t'en fais des différents, euh, forcément t'en auras des, des mauvais quoi, bon, est-ce qu'on va réussir à, à se poser là on va regarder on un peu notre calme. C'était 6A52, c'était quoi mes, mes références à 5 a à 52 2 A6-2 J'en ai dit tellement là a 5 6 2 c'était mes références, mais il quoi avec Ce serait qui l'intéressant Ça fait chier, hein ça fait chier. a hein 6 2 4 ça arrive souvent. Hein quand je te donne, euh, quand je te donne euh, les numéros de la journée, a 6 2 4 avec le 5-10-13, on avait le, le multi, mais si tu mets tous ces numéros-là, bah, tu ne mets pas le 10, le 13, le 15, mais... Tu mets à 6, 2, 4, 5, mais. Je me suis tordu les, les, les... Je me suis tordu la tête. Je je te demande pas de me suivre à la lettre, hein. je suis en train de t'expliquer un petit peu comment je recherche. Je t'envoie un prono pour, euh, pour voir euh, si ça. Je t'envoie un prono en commentaire pour voir si c'est crédible. Ma recherche, comme ça, ça laisserait une trace. Mais je te demande pas de jouer euh, comme ça. Hein. Je ne te demande pas de me suivre euh, comme, un, comme un toutou. Hein. On a la course d'avant, là. À 5, 2, 4, 6. On a 4 en favori. Donc il faut qu'on fasse 14, il faut qu'on fasse euh, 15 et il faut qu'on fasse 13. Dans, avec des calculs. Il y a 16 partants. Après, quand on aura une combinaison, on va regarder si ça tient le coup avec euh, le nom des chevaux, l'écurie, tout ça. L'hippodrome, la distance. C'est Nantes. Hein. Nantes, 3000 mètres à Nantes. Attention, 3000 mètres à Nantes pour de la clé. Il y avait 11 partants à Nantes tout à l'heure. Il y avait 14 partants, il tombe le 14. Il y avait 13 partants, il tombe le 13. La course qui vient de se courir, on a 5, 2, 4, 6. Il faut faire 13, 14, 5. On va regarder le favori. Le 4 avec qui, avec qui il est. Le 4. On a l'ancienne place du 4, on a l'As. Il y a des belles cotes. Hein ah, je vais regarder sur euh, la télé. Je préfère. On a 2,7 la cote du favori. Lors de départ de tout à l'heure, euh, 13h58, il y avait à faire R1C2, il y avait 13h58 à faire. On a 5 et 2, 5, euh, 5 et 4, 9, moins 1, 8. On a le 8, on a le 5. On a A2 qui font 3. 4 fois 3, 12 euh, et 1, 13. Ou là, c'est le 3. Comment on fait là C'est le 3, on fait 2 et 1, 3. On fait 5 moins 2, 3. 2 moins 1, égal 1. 5,2,3, on a 13h58, à cause d'avant, mais des 1 plus 1 et des 2 plus 2, il n'y a pas qu'un calcul pour faire 1 plus 1 et 2 plus 2, il n'y a pas qu'un seul calcul pour faire ça, il y a plusieurs calculs pour faire 1 plus 1 et 2 plus 2. Peut-être qu'on t'apprend qu'une seule façon de faire, ou alors, ou alors c'est toi qui veux apprendre qu'une seule façon d'obtenir 1 plus 1 et 2 sur 2. On t'apprend à l'école, OK, mais c'est toi qui enregistres. Est-ce que tu enregistres 1 plus 1 égale 2 en une seule opération ou il est possible de l'avoir en plusieurs opérations 1 plus 1 ou 2 plus 2. On peut l'avoir en milliers d'opérations, 1 plus 1 et 2 plus 2. On a le 4, le favori, il faut qu'on fasse 14, 15, 13. On a, on a la course d'avant, on a 5, 2, 4, 6. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire On a la cote du favori, elle est montée à 2,8. Comment on peut faire là On ne va pas trop regarder tout ça, les noms des choux, tout ça, on va, on va faire par calcul. On a la course d'avant, on a le 5. Pourquoi pas reprendre le 5 On a le 4 aussi, on a le 4. Bon, on va prendre le 4, on faire le calcul. Il faut faire 16 par temps. 16 par temps, avec le 4, on fait 4 fois 4, 16. On peut prendre le 13 aussi, le 13 qui va, faire, qui va remplir le 2 de l'accord d'avant, 3-1, 3-1 du 13, on peut reprendre le 2. On a le 12, un petit 2-1, ça nous ferait reprendre l'as de l'accord d'avant, 4-12, 4-12 ou 4-13. Il faut qu'on égale avec le 4, on met une dizaine devant, 14, il faut qu'on égale 13 et 15. On fait 4-13, alors 4-13 Avec 4-13, comment on égale On a, on a 13. Avec 4-13-12, 4-13-12. 4-13-12, on a 2 moins 1. Là, ça fait 14. On a 13-14. Il faudrait faire. On a 15 aussi. Ouais, on a 15. Attends. 2 moins 1 égale 1. 14. 3 moins 1 égale 2. Oui, 2 fois 4, 4 8. 8. 20. Faudrait qu'on fasse le 5. Alors. 4 13 12 5. 4 13 12 5. Il y a 16 partants. 4 x 4 4 fois 4 16. 12 et 5 17. C'était un 8. 8 fois 2 16. C'est pas mal. Comment on fait 16 partants On fait 4 fois 4 16. On fait 8 fois 2 16. Donc on fait 4, 13, 12, 5, ça nous fait faire euh, 3 et 1, 4 du, du 13, x 4 ça fait 16. Et 5, 12, 5, 12, ça fait euh, 5 et 12, ça fait, euh, 5, et 12, ça fait euh, 5 et 12, ça fait 17, 7 et 1, 8, le 13 ça fait 3 moins 1, 2, 8 et 2, 16, 4 x 4, 16, 8 et 2, 16, 4, 13, 12, 5. Après de la course avant, on a 4, 5 de la course d'avant, 4, 5 de la course avant, on a 13, 3 moins 1. 3-1 qui fait 2. On a le 2 encore. On a 4-5-2 de la d'avant. Il y a 12 qui fait 2-1. On a l'As. As 4 5 2 de la d'avant. Les pénibles, c'est le 6 et le 9, les pénibles. Ou alors, je te, ce matin, je te parlais du 5-10-13, tout ça. Là, ah, là on mettait... Le... Ouais, c'est effectivement avec le, 13, avec le 13, le 5, le 4, le 12. Avec le 13 et le 12, il vient souvent le 10, le 3 ou l'As. Avec le 12, il vient souvent... Le 2 ou l'as et le 10. Là, on a 12 en favori, là, ça change. Les calculs changent, on a 12 en favori. Les calculs changent, les gars. On a 12 en favori. À 2,8. Ah, c'est chiant, hein Les calculs, euh, ça appartient à un temps précis. Les calculs, les calculs appartiennent à un temps précis. Si tu vas changer euh, un sujet, ton sujet... Le, le, le 4 appartient à un temps le 12 appartient à un autre temps si tu, si tu fais tes calculs avec le 4, deux minutes après si le 12, il faut que tu partes avec le 12 tes calculs, ça n'a rien à voir merci Simon, merci alors si on fait le 12 bah, le 12 on l'avait déjà dans notre calcul mais bon, donc on fait 2 et 1, 3, donc il faudrait faire 8 fois 2, 16 là. On fait 12, 13, ou 12, 13, ou 12... Euh... On peut prendre le 2, quoi. quoi. Sinon, comment on fait 2 comment on fait, 12 et... comment on fait 13 et 2, sinon On fait 10... Euh... Le 12 est favori, maintenant. Donc, il faut qu'on égale... Qu égale 12, 13 et 11. Tu vois Tout à l'heure, avec le 4 en favori, il fallait qu'on égale 13, 14 et 15. Et avec le 12 en favori, il faut qu'on égale 12, 11 et 13. 2 moins 1 égale 1, 1 plus +10, 10, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 13, 10, 12, 3, avec, avec des codes comme ça, c'est de la charrette, on peut prendre le 3 ou l'as, hein. avec des codes comme ça, ça serait marrant, le 3 ou l'as, on s'en peut ou le 5, le 3 ou l'as ou le 5, on s'en peut placé là, on va regarder qui c'est là, ça va être un peu plus sensible, salut Mourad voilà, 3C4 ça arrive, mais attends, je suis dans mes calculs là. Il y a Rafin avec l'As, la, l'As, on l'a de la course d'avant, R1C2, le 5 on l'a de la course d'avant, sinon on a le a 4. Iago il, il, il, il, il Demeline, avec Jean-Paul Marmion. C'est quelque chose les Marmion, il école des chenules, c'est une écurie, les deux chenures. 4 fois 3, 12, on aurait le 12. On a 4-3-12-10, alors 4-3-12-10, 4-3-12-13, 4-3-12-14, c'est ici alors, 4-3-12-13, 4-3-12-14, 4-3-12, 4, vu la distance et 3000 mètres, on peut peut-être mettre 4-3-12, 4-3-12, on va mettre des belles cotes comme le 3, hélas, 4, 3, As, 12. On met la plus petite aussi, le 4 et le 12. 4, 3, As, 12. Ouais, c'est celui-là, je le tiens, là. R3, c'est 4, 4, 3. On fait 4, 3, As. On fait 4, 3, As, 12. On prend celui-là. En 2 sur 4. Peut-être coupé et placé. 4, 3, As, 12. 4, 3, As, 13. 4, 3, As, 12. Et tu vois là j'ai oublié mes calculs là ça m'est venu comme ça mais je sais que ces combinaisons-là arrivent arrivent ensemble. Salut euh, Memouna, salut Memouna. Je verrai tout à l'heure R1C4. Je verrai tout à l'heure. Je fais euh, je fais course par course. 4 7 11 As 6 4 7 11 As à Nantes. R3C4. Le trio, il fait combien de la course d'avant C'est dommage. J'en donnais 50 000, c'est dommage. Le 6, il vient. Le 6, le redoutable. Le 6 ou le 9, les redoutables. On les voit partout à Bellecote. C'est les mieux payés à simple placé, simple gagnant le 25 du mois. Le 6-9, je me répète. 6-9, le 25 du mois. Ils sont agréables à jouer. En simple gagnant, sinon, euh, la plupart du temps, toute l'année, ils sont bons à jouer en simple placé. Vraiment les gratifiants, cela. Faut pas les jouer trop fort, faut qu'ils soient bien montés, faut qu'ils aient un bon entourage, une bonne écurie, faut qu'ils soient. Mais euh... s'ils sont même à 20, 30 contre 1, 40 contre 1, ils sont jouables. Hein. Là, c'est l'emmerdant, là, il est à 6 euros, il est à 46 euros, là. Il serait possible. Hein. Il y a des cotes à, 40, à 123, à 81. Truc de fou. On a 16 aussi qui fait 4 x 4, 16. On a 8 x 2, 16. Ou alors on a AC6 qui font 16. 6 et 10. Tu vois ce que je veux dire Là, on avait... Euh, a de, de 14, Simu, a de 14. R1-C4, As de 14 pour mou avant ah, la première je regarderai tout à l'heure le quintet j'aime bien regarder aussi à 3 minutes à 3 minutes de départ euh, des courses, j'aime bien regarder euh, ce qui ressort le plus dans les les cotations de la chaîne Equidia, la, la chaîne de PMU là, la chaîne que tu retrouves dans tous les, les bars PMU euh, à 3 minutes de départ tu as, as des numéros qui ressortent. Euh, par exemple tu as le 3 ou 4 ou le 2 ou ou d'autres chiffres qui vont ressortir à 3 minutes du, de, du départ de la course. Et généralement, pour faire tes calculs, ils sont pas mal à prendre. C'est pour ça que j'aime bien attendre 3 minutes. Mais là, je, je me perds à regarder un peu partout. Là, je suis, je suis un peu emmerdé. Là. Il faut que tu te bases sur des, des, chevaux que as déjà, des numéros ou des chevaux que tu as déjà vérifiés. Pour faire tes calculs. Pour partir dans tes calculs. Et là, je suis un peu brouillon. Là, Je suis un peu... Ah, mais intéressant, là, vu, vu la complexité, le 4, le 4, il repasse favori, là. Vu la complexité de, de course que c'est, mais intéressant, ça serait euh, As 3, 4, As 3 en simple placé. On peut faire As 3, 4, 5, hein. 5 moins 1, 4, 4 fois 4, 16. Euh... C'est quoi, c'est 5 fois 2, 10 Ouais, bon, vu les qu y a, on verra. Là, devant, c'est bien. c'est bien. Ils sont bons devant, hein, ils sont équipés. Hein, les, les chevaux devant, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont équipés. Hein. Euh, Guyon sur l'as. De Vélé sur le 3. Cractus euh, sur le 4. Tu rétiliers, là. J'ai tu là. Non, attends, c'est quoi, ce truc-là On a 14h33 aussi à faire, hein, lors de départ, 14h33. Non, c'est pas celui-là, c'est quoi Je suis où, là Non, on est à Nantes, là. Ouais, je suis con, là, je suis con. Là. 14h21, je me perds dans les... dans les courses, en plus. On a 14h21 à faire. 14h... Euh, ça part à quelle heure 14h... Euh... Ça part à 14h20, 14h25, 14h22, 23. Il faudrait faire 14h23, il faudrait faire l'AS, le 4, euh, le 2 et le 3. Enfin, euh, par des calculs. Comment tu fais l'AS, le 4, le 2 et 3 par des calculs On a peut-être 12, 13, 4. 12, 13, 4. 14h, 14h, 14h, 14h20. 14h22, 14h23, on fait As 4, As 4, 13, 22, 23, 10, 12, on fait 10, 12, 10, 13, 4, 10, 12, 4, 10, 13, 4, 10, 12, 4, 10, 12 et plus 1, moins un quelque part, 4, 10, 12, 11, 4, 10, 12, 3, 4, 10, 12, 13, avec euh, l'heure, euh, 14h23, Il ouais, y, y a 50 000 euh, formules que tu peux. Enfin, euh, il y a 50 000 combinaisons que tu peux retrouver avec des, des calculs, des théories. Donc, après, c'est à toi de regarder laquelle combinaison qui est, qui est la bonne. Généralement, sur mes pages, hein, j'ai déjà des combinaisons déjà, de pré sur mes pages. Ce n'est pas le poste de ce matin. Hein. Sur mes pages, j'ai des combinaisons d'enregistrés. Il hein. faut les regarder. Là, voilà, il va sûrement y avoir des fautes, c'est pour ça que je visais un petit peu devant, là. Bon, quand est-ce que je vais réussir à mettre en place, là Hier, j'ai fait euh, 4-5 courses sans rien. Je fais un trio à 50 euros et après, je m'en vais. J'aimerais me chauffer un peu plus tôt, quand même. j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Hein. Salut, Hamad Attends, on va regarder. Regardez celle-là, attends. Quand tu es parti dans un move, merci les amis, quand tu es parti dans un move, après, tu es, es bien, mais bon, quand tu commences à en donner 50 000, ce pas la peine. Là, c'est disqualifié. Merci les amis. Merci merci. à 5 10, 2 par terre. À 5 10, 2 par terre. Merci les amis, merci merci. Merci merci les amis. Impact qui euh, le 13, il est... Il, est... Il, est... il est à HS. Ah oui, c'est à ah, nantes sur -mer, ça prend des gamelles. C'est ça le hic. C'est à ah, Nantes avec la distance, ça prend des gamelles avec de l'athlète. Ça fait des fautes. Merci les amis, merci. Merci Ahmad. progresser ah. Elle avait fait une faute, le 13 il revient. C'est bon, il est positif Il peut repartir Ah non, T as été disqualifié ou pas, le 13 Ah, ouais, être disqualifié, bon. Qui ses de il y a 5 disqualifiés. Il se rapproche à grande battue à l'extérieur. Il vie d'arc en tête pour aborder la ligne face. Diego Damien qui poursuit son effort, qui se rapproche. Une carte du vent qui est toujours à l'accord. Zéo Prior qui est au centre. Il y a une côte avec également toujours à l'accord de numéro 6. Impérial Jeff. La ligne d'en face avec Diego Damien qui fait le forcing sur une vie d'arc et sur Prior, suivi par une carte du vent. C'est des 4 ans, 7 ans, 8 ans Non, mais c'est quoi celui-là Ah, le 4 est disqualifié. Là, c'est disqualifié, mais il ne reste plus grand-chose. Hein. à 5 10, 2, 13, 4, disqualifié. à 5 10, 2, 13, 4. Le 12, c'était le favori. 12, 11. 12, 11, 10, putain de merde. Non 12, 11, 12, 16 Du Mans, lui aussi fait une très bonne rentrée, le troisième. Et puis le 16, hier, vient chercher et rentre dans le multi, la quatrième place. 12, 11, 15 et 16 pour la quatrième de l'an. Et on passe la main tout de suite à Manuel pour le plus vite sur les plantes de Cagnes. Ça fait mal. On à en effet, parce que les concurrents sont déjà dans le rond et montés même pour la troisième cause du programme, en tout Pour, euh, Donc, je vais arrêter avec l'ardois et je vais me poser parce que là je pars en vrille je vais me concentrer sur les trucs parce que putain de merde 14h15, euh, l'heure de départ, R3-C4, 14h15, on a 15, hein? on a 14h, hein? on a 15, hein? là on a l'heure de départ, R1-C3, 14h35, Comment on fait l'AS, le 4, le 3, le 5 13 partants. 2500 mètres, 13 partants. Comment on fait l'AS, le 4, le 3, le 5 Ah, je suis emmerdé, putain, je suis Vu la distance que c'est à 15 sur mer. 2500 mètres à claque sur mer. Qu'est-ce que c'est que ça Je ne vais pas y arriver ce matin. Qu'est-ce que c'est que ça là Je dois louper un truc dans ma dans mes calculs. Je dois louper un truc. C'est pas possible. C'est des longues distances, c'est chiant les longues distances, mais c'est toujours pareil. Les longues distances, c'est chiant. On ne trouve, on trouve jamais. Le 12 favori, il fallait qu'on on égale 11 et, 11 et 13. Putain de merde. C'était simple, hein. Là, en plus, on est dans la période de transition, euh, été-hiver, hiver-été, là. L'hiver-été, là, on est dans la période de transition, hiver-été, là. Il y a pour lui de dépendre d'une écurie en forme, Stéphane Richter sur son occulte, Stéphane Richter, on a déjà vu une écurie distingue. Puis il y a là, sur son dos, un super jockey, hein, d'Orgiane multiple le d'or en Rémanie. Exactement, Très énergique. Bonne depuis l'année 2021. Alors on a vu la, la course de référence, euh, la bonne ligne droite à l'extérieur de Lost Control euh, qui euh, voilà, terminait son parcours en avançant. Sachez que c'est un chemin a déjà couru sur 2500 m et qui avait été une très jolie note sur les courants de Nancy à la fin de l'année dernière. Donc je pense que l'allongeant à distance ne devrait pas être un souci. J'ai bien aimé Totem ce jour-là également, Vincent, parce que le chat a été contraint de voyager en épaisseur. Au-delà du fait qu'il est voyagé en dehors, il a démarré le premier assez loin de l'arrivée. Et je trouve qu'il n'a pas totalement cédé pour finir. Donc, euh, à mon avis, les 2500 mètres, hein, tu seras au T'as l'application la, PMU. Hein. T'as l'application PMI. Euh... Attends, comment on fait L'application PMU, là. L'application PMU, là, sur mobile, là. T'as les pronostics euh... Tu vas là, là tu as les pronostics. On est d'accord. Mais tu vas là, les pronostics ils sont plus précis là. Pronostic du jour. Ça va t'orienter là dessus. Pronostic du jour. Regarde, prix de Paris Longchamp. Pronostic de PMU il donnait pas mal de multi encore ce matin. La transition été hiver, hiver été, il faut aller sur ce pronostic. Sur, ce, sur ce, le truc en haut, là. Le reste, le reste de l'année, tu fais ta recherche toi-même, mais le, la transition hiver-été été hiver. Les pronostics de PMU sont... sont franchement, il faut vraiment bien regarder parce qu'ils sont, ils sont pas mal. Ça fait pas mal de multi, pas mal de trios. Après, euh, c'est suffit que je parle de ça et puis ça va se planter, mais... Et là, le... Pour R1-C3, R1 on nous propose 12 9 2 as 3 12 9 2 as 3 On va faire des calculs avec ça pour voir la course d'avant. La course d'avant, on a 12. On a le 11. Le 15. On a le 16. Le 14. Là, le pronostic de PMI nous donne 12 9 2 as 3 Le 3, on peut se le reprendre en 12 aussi. On peut se le reprendre en 14. Se... L'AS, le... on peut se le prendre en 12 aussi. Le 2, on peut se le prendre en 13. Ou alors... Euh... Le 3, on peut se le prendre aussi en 9, 6 aussi. Et de la course d'avant, on a 15 qui peuvent... On peut prendre le 6 de la course d'avant. Le... le 6, c'est quoi là Il y a des belles cotes. Hein. On va regarder le 6, c'est ce que c'est celui-là. Amour d'argent. C'est ça, Amour d'argent, celui-là, le 6, là R1C3 Vu la distance, 2500 mètres C'est bien, c'est le cours, ça, ouais. Quingue sur mer. R1C3, 2500 mètres. Amour d'argent, il est marrant, celui-là, vers Mulen. Le 9-6-9. On a le 9 proposé par PMU. Euh, pour faire 13, il faudrait faire 4, sinon 4. On va regarder le 4, c'est ce que c'est là. Le 4 ou le 6. Sinon, comment on retrouve 4 et 6 On a l'as, le favori ici aussi 13, 13 par 13 par temps, ça nous fait quoi là 6 et 7, 13 8 et 5 6, 7, 8, 5, on fait quoi On a le 9 en favori, on a l'As Allez ah, les gars, je vais y arriver, je vais en sortir un quand même Ah c'était quoi mon calcul là société, ne on va Alors ah, on va pas l'avoir les gars, on va pas l'avoir. As9-10, As9-10, As9-10. Je As As9-10, quoi. Go fast, Zarinka, art of magic là. As9-10. 10, 11, As9, 10, As 10, 12, As9, 10, As 10, 3. On avait le pronostic de PMU, hein. 12, 9, 2, 3, ça. 12, 9, 2, 3, ce pronostic de PMU, là. où est-ce que je t'ai montré? Des fois, tu n'as pas besoin de te casser le cul, c'est entre la transition été-hiver et hiver-été. Regardez les pronostics de PMU. Là où je t'ai montré, tu as vu le, le, le petit lien sur l'application Moi, il faut que je vérifie 50 000 fois avant de poser un truc. Et ce matin, je suis un peu perdu. là. Je suis dans tous les sens. En plus, vous, vous êtes plus nombreux que d'habitude. Je suis un peu emmerdé là. Ça me, met, ça me met du trac, ouais. C'était ça, As 2, 11, 9. Euh, ça me plaisait bien, si mou, Il y a 10, 11, As 2 qui arrivent souvent. Enfin, je place le 9. Je partais avec, avec le 9. 9, 10, 11, 9, 10, 11, As 9, 10, 11, As 2, 10, 11, As 2, 10, 11, As 3. Ah puis j'aime bien être dans le calme pour donner mon prono, là Heureusement que vous ne défilez pas les messages non plus comme des fous parce que je pourrais pas j'aurais pas le temps de lire. Je serais comme un con là. Il y avait 13 partants, sinon 13 partants c'est 8 et 5, 13 ou 6 et 7, 13. L'autre possibilité, sinon on avait la possibilité 9, 10, 11, 9, 10, 11, As, 9, 10, 11, 12, As, 9, 10, 11, 12, As, 2. 8 et 5, 13 ou 7 et 6, 13, 6 et 7, 13. C'était le 9, le favori qui était déstabilisant. On ne va même pas les numéros, rien du tout, bon. L'As, l'As-12. 12, 12 As-9-10. As-9-12, t'as vu mon truc Je ne l'ai pas posé, mais... Je ne l'ai pas posé en commentaire, mais t'es pas mal, hein, l'As-9-12. C'est par des calculs, tu vois, c'est rentré. là. Ça ne va pas payer, il n'y a rien. On a trois numéros, mais on n'aura on rien. On n'aura rien, là. Il y avait 13 partants. Qu'est-ce que proposait PMU, les amis PMU proposé 12-9-2-Ace-3. PMU proposer 12-9-2-Ace-3. Regarde, on a fait un trio. Il faudrait... Tu regardes, prends notre PMU, en enlève un où tu fais par rapport à l'arrivée qui venait de secourir. L'arrivée qu'il venait de secourir à Nantes. Tu faisais le calcul aussi. Ou euh, avec le nombre de partants, 13 partants, tu fais un calcul. Hein. On a le quintet, là bon, Je ne l'ai pas posé en commentaire, mais je vais mettre un, un petit truc, ça va m'encourager. va m'encourager. mettre un petit coup de champagne, là. un petit coup de mousseux, les gars. Tu en prendrais bien une petite goutte, non Voilà, oh mal au doigt, j'ai fait mal au doigt, ça. Hein. Non, pas trop, moi, je suis pas trop en grande forme. Allez, après, on va où, là À Nantes, R3-C5. À Nantes, attention, les gamelles, à Nantes. Ça gamelle pas mal, à Nantes. Ça gamelle pas mal, à Nantes. Ça gamelle pas mal. R3-C4, à Nantes. Il faut que je retrouve euh, le rythme de la journée. Hein. Ça fait quelques courses qu'on se prend des tôles. R3C4, le 12, il a gagné. Euh, ça fait un 2 sur 4 de folie. Hein. R3C4, hein, mais on n'a rien du tout. Il y avait 12 11 qui me plaisait. J'avais la formule 12-11. En 2 sur 4, ça aurait fait combien ça Putain, 92 balles. Ah, il aurait été bon celui-là. Et mon 15 de ce matin qui me plaisait bien. Il vient à Belcote, là, une carte du vent. 5-10-13 ce matin, 5-10-13 à Nantes, c'est pas mal. Le 13, il vient gagner R3-C1. C'était le favori. R3-C2, on a le 5 qui est 5-10-13-15. On a le 5 qui est... Et cinquième R3 C3 le 5 et deuxième il y a le 4 devant 4 5 il vaut rien le 5 le 15 il vaut cher R3 C4 bon il y a des belles cotes à hein, Nantes ou pas là R3 C3 c'est ça que je voulais regarder R3 C3 non il y avait... ça valait rien R3 C3 il y a la troisième et quatrième place qui sont pas mal R3 C3 R3 C2 la course qui venait ce matin ça valait quoi C'est pas mal, bon. Pas... R3C1, c'était quoi comme valeur Ouais, bon. R3C5, on a quoi Une grosse valeur ou une petite valeur à Nantes La course. On a, on a 16 par temps, 3000 mètres. Hein. On est plus susceptible d'avoir des gros coups. Hein. Un gros coup. Hein. À 16 par temps. Soit on va prendre devant, soit on va prendre derrière comme on a pris tout à l'heure. On a le 12 favoris encore. Ou alors, sinon, on a l'autre favori. C'est quoi non, On va prendre le 12. La course d'avant, on a quoi As9, 12, 5. 3. On va prendre. Euh, il y avait PMU qui donnait le trio R1, C3 de la course d'avant. On va regarder PMU là, pour euh, R3, C5. C'est passé. Ouais, R3C4 PMU donnait le 12. R3C3 PMU donnait 4, 5 R3C2 PMU donnait le 2 12. Après par des calculs R3C1 3 R3 c 1 le PMU donnait le multi là. R3C1 R3C1 multi combien il c'est marrant de regarder ça, R3-C1, le multi, il faisait combien Bon après, il faut aller enlever un ou deux chevaux du, du prono de PMU pour avoir des meilleurs rapports, mais bon, il fait 100 euros, mais bon. À Nantes, pardon, à Nantes. Le prono pronostic de PMU à Nantes, c'est 12, 13, 15, 7, 5. 12-13-15-7-5, le pronostic de R3-C5. Pronostic de PMU. 12-13-15-7-5, pronostic de PMU. On va essayer de vérifier ça. On a l'arrivée d'avant, on a as 9 12 5 AS9-12-5-3. Le 12 en favori il faudrait qu'on fasse 12 13 et 11 le 5, le 15 de la course d'avant on se prend combien en, en 6 ou quoi vu les, les, les, les complexités de construction on peut prendre du 6 ou 9 là on va regarder 6 ou 9 est ce que c'est r1 c3 le 6 ou 9 tu vois le 9 il est venu r1 c3 r3 c5 le 6 ou 9, c'est qui Le 16, 16 partant. Généralement, des styles de course comme ça, à Nantes, on est préféré plus de 14-15 As 2, 14-15 As 2, 3, 14-15 As 2, 4, 13-14-15 As. C'est pas mal à Nantes, ça. 13-14-15 As. R3, C5, 16 partants. forme ce qui est toujours important à souligner déjà les quatre pieds qu'elles vont être bien sûr important. Elle était déjà défaite avec quatre pieds lors de ces dernières 13, 14, 15, as. Ah, 13, 14, 15, 16. 13, 14, 12, 13, 14, 15. J'ai Zenza qui est avec moi. Bonjour Julien. bif fait une rentrée, elle a montré des choses intéressantes l'année dernière. Quel est son degré de forme il y a 16 partant, 4 x 4, 16, Oli madrick 5 moins 1, 4, 3 et 1, 4 du, du 13. Le scénario idéal pour elle, c'est quoi C'est de 15, 14, 12, 15, 13, 12, c'est quoi 15, 14, 12, 15, 13, 12 Donc physiquement, elle est bien, elle est dans sa catégorie. elle elle est bien, elle n'a pas grand chose à dire sur elle. le 8 et à la 13 euros. C'est une longue distance, hein? 3000 mètres. 8 x 2, 16, sinon, avec le 8, hein. 8 et 13, 8, 13, 12. Sinon, il nous parle du 8, qui est pas mal, il y a Avec Rochard. Ouais, C'est des 5 ans. La course d'avant, on a 12. 12, 11, 15. 12, 11, 15. La course d'avant. 12, 11, 15. Non, attends, putain. 12, 13, 15, 7, 5, la course d'avant. 12, 13, 15, 7, 5. Non, AS9, 12, 5, 3, c'est quoi ça Ah oui, c'est ça. Ah ça, c'est le pronom de PMU. 12, 13, 15, 7, 5, le pronom de PMU. Et la course d'avant, on a AS9, 12, 5, 3. Et là on a 12 en favori. on peut faire le 3 ou l'As avec le 12, donc on aurait le 3, là et le 12, le 9 comment on fait ça le 9, le 9 on fait, euh, le 9, on fait euh, 6 et 3, 6, 12, 6, 12, 3, 6, 12, euh, 6, 12 3 là, 9, 6, 12, 3, Ça va être chiant, ça va être chiant. 4 x 4, 16. 8 x 2, 16. On a une cote à 3,5. On a l'heure de départ, l'heure de départ. Ça part à quelle heure, là, R3, 5 14 14h50. 3 et 1, 4, 3, 12, 3, 12 ou 3 as, 12 as, ou 12, 12, 12, 12, 12, 12, on va reprendre 12 as, ou on prend quoi de la course d'avant là, 12, 9, pourquoi 12, 9, 12 as, ou 3 As ou 12 As Non. Oh les gars, je suis perturbé. Les qui se situent pour les trois au deuxième échelon. de ce matin... Et le 15 le 5, le 15 5, 12, 15, As 5, 12, 15, As 5, 12, 15, As R3, C5 j'ai pas le temps de le poster les gars 5, 12, 15, As je vais le mettre quand même je sais pas si ça va y avoir un faux départ je parle de 2 sur 4 hein. 5, 12, 15, As Désolé les gars, Putain, je prends trop de temps, une de e qui a perdu il y a des fautes déjà, ça poste pas, en plus mon message et il poste pas, pas là, je le poste point. des messages et il marche pas non plus, ça marche pas. C'est pas, hein, pas du tout cuit, Tu vois bien, c'est pas du tout cuit. Il y a des journées plus, plus, plus, plus faciles que pas ça. Pas, faut, peu, grébé, hein, poteau, on, euh, longueur, à la fin du mois, c'est toujours casse pieds, quoi. Pour être euh, poli, quoi une des favorites, Anna brigoire est en train de refaire du terrain et en train d'établir la jonction. Alors que, là, je... Je, me je me concentrerai, sur un 6, 2, 4 et ou 5, 10, 13, 15 hein, de ce matin, je me concentrerai là-dessus, à prendre un ou deux numéros parmi ceux-là. Et puis faire mes calculs, mais j'ai envie de faire autrement. Je fais des, des conneries. Plus loin, il y a toujours Udb, numéro 8. Donc, peut on remarque Oli Madric, on remarque également à l'arrière-garde le numéro 8. Ça fait une heure et demie je suis en live, je commence à craquer là. Trois favoris qui, pour l'instant, patiente. On va sortir du tournant, on va un peu bloqué la course. Il est possible que certains drivers en profitent pour se rapprocher. Oli Well a l'avantage en deuxième position d'Yahoud DMT avec le numéro 7, Elfie Chantin. Chantin qui est au centre donc, précédent de l'Incipit du vivier. Merci les gars, vous, vous êtes... Il euh, y, y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par la vidéo, merci à vous. Hein. En une heure de, de, de live, 4000 personnes de touchées. Merci les amis. Il y a des journées plus faciles quand même. Hein. La fin du mois, là, c'est... Et puis là, la période de transition, euh, et, enfin, euh, hiver... Euh, il été euh, les, les pronostics de PMU sont pas mal. pronostic hein. well, pronostics de PMU nous proposait... Nous proposer quoi le pronostic de PMU 12-13-5-7-5. 12-13-5-7-5, nous proposait euh, PMU. 12, 13, 5, 7, 5. Près, il a du tirage qui hésite. Vous, il y a du tirage au galop, au début de la ligne d'en face. Et Oli Madrid se rapproche à l'extérieur. Oli qui vient vite. J'ai posté un message, 12-5-15-AS, mais il n'avait pas été marqué. La à être par River et là Je l'ai mis à la fin, mais il n'y a rien le du tout. Madrid, on va attendre, on va attendre, mais... Je balance des trucs hein, ce matin et je dis je vais faire une vidéo je vais développer de la merde. Je développe de la merde Mais euh, au moins je vous montre mes calculs, comment je fais, comment c'est possible. Et oui, c'est possible, possible, de possible de faire de la merde, c'est possible de gagner des grosses sommes, c'est possible de la faire de la merde aussi. PMU nous proposait 12, 13, 15, 7, 5. Qu'est-ce qui tombe 15, 13. 13, 15, hein, devant. 15, 13. Le 2, j'ai pas choisi le bon entre le 2 et l'As. 15, 15, 10, euh, c'était quoi pour nous 15, 10, 12, As. 13-15, 6-2, nous proposer PMU, 12-13-15, 7-5. 13-15, hein. c'est pas mal. Hein. Moi, je proposais je sais plus quoi, là. Qu'est-ce que je proposais, moi Je même plus, les gars, Je ne sais même plus, les gars, putain. Je t'avais dit quoi au départ euh, à 16 partant le 16 il était à Paris ça veut dit quoi euh, 12 13 14 15 je sais plus quoi là Je, je vais pas réussir à me poser c'est compliqué ce matin c'est compliqué je fais le quintet là j'essaie le quintet puis j'arrête je ne veux pas diffuser de la merde mais mes calculs, mes calculs généralement ils sont bons mais il y a des journées euh, plus favorable que d'autres pour parier. T'as des courses ou des journées plus favorables que d'autres pour parier. Et là, les courses à longue distance, tout ça, elles laisse tomber, c'est un peu chiant. C'est injouable, ça, c'est injouable. Les longues distances, la charrette, les longues distances en place, c'est quelque chose, mais après, avec la charrette et tout, c'est encore euh, pire. Après, quand je regarde la vidéo, je dis, bah merde, c'est vrai, j'ai donné l'arrivée. Mais j'ai posé autre chose. J'avais du formulaire. Un... Je, la... Je la donne la formule d'arrivée. Le... Je la donne. Je les donne les numéros, mais j'arrive pas à les rassembler, à les mettre ensemble. J'essaie de, par des calculs de faire trois fois nom... euh, le nombre de partants, ou alors faire l'heure de départ. Là, l'heure de départ de Nantes, la R3C5, c'était quoi l'heure de départ On avait 14h50 l'heure de départ. Donc il faut qu'on fasse l'AS, le 4, le 5. Le 4, on se le fait en 13, 3 et 1, 4. Après, quand on a le 4 pour faire l'AS et le 5, on fait. Euh, on fait quoi 3 et 1, 4 ou 3 moins 1, 2. Bon, enfin bref. 6 moins 2 ça fait 4, donc on a le 2, on a le, on a le 6, on a 2 et 2, 4, 6 moins, 6 moins 4, oh putain non, non je ne l'ai pas, je l'ai pas, oh, c'est chiant les longues distances, c'est chiant, je partais encore sur mes, mes, mes, mes, mes, mes numéros de ce matin là, 5, 10, 13, 15, ou à 6, 2, 4, ça faisait l'arrivée, hein. à 6, 2, 4 ou 13, 10, 15, 5, je pars dans des calculs ce matin, je fais de la merde, je me le savais, hein? je le savais, déjà quand tu pars tu te dis euh, je vais faire de la merde, bah, tu vas faire de la merde, hein? 13-15, 13-15, 6, il bah, ne faut pas parier ce matin, ce n'est pas pour moi, il ne faut pas me suivre, moi, j'essaie de vous montrer des théories, mais il faut pas me suivre. Hein. 13, 15, 6, 2, 8. Le pronostic de PMU nous propose quoi C'est Ferdinand. Ça fait 14 ans que vous dirigez cet établissement. Ça 14 ans, c'est le jour de l'année prochaine. vous aime, vos clients, parce qu'il avez Le pronostic de PMU pour le, le quinté. et puis bah, voilà c'est vrai que c'est une opération très sympathique là, gros... le, le pronostic du, du quinté pour le, le 3-14-2-6-9 3-14-2-6-9 pour PMU là. on va regarder aussi le quinté d'hier sinon on a le pronostic ici de PMU là pour aussi la course 3-14-2-6-9 AS 15-5 concernant les Toujours, ça en remet un peu de monde, hein. un peu plus de monde, d'habitude. Et euh, surtout, surtout pour la caisse. Alors, justement, on va parler de quelque chose d'important la caisse aussi des téléspectateurs, la caisse des parieurs. Ah, c'est les... Les... les journaux, là, les le journées en France. Hein. Voilà votre ticket, je vous laisse le tenir, Ram. Vous avez fait ces choix-là, donc c'est le quinze qui est en tête. Alors, attendez, je vais l'écrire correctement, parce que j'ai vu tout à l'heure que vous aviez mis. On a enlevé le quinze. le quintet d'hier, c'était quoi le quintet d'hier, les amis On va essayer au moins de se faire le quintet parce que au moins un trio, parce que on n'a rien ce matin. Le quintet d'hier, on a 9, 6, 11, 12, 8 en France. À, 13h, à 13h50, hier, on avait 9, 6, 11, 12, 8. On a le pronostic de PMU, on a 13, 15, 6, 2, 8. On va faire le calcul, il y a 16 partants aujourd'hui, je crois. C'est une longue distance sur paire, euh, 2000 mètres 2000 m aujourd'hui à Cagnes. À 15h15, il faut faire. Comment on fait 15h15 Comment on fait euh, l'As, le 5 ou le 15 À 5 ou à, à, euh, le 15, comment on fait ça On a le 9 et 6, 15 d'hier, possible. On a une cote à 5,4 du favori. On a 16 partants. 9 et 6, 15, euh, 5 moins 1, 4, ça fait 4 fois 4, 16. C'est 9, 6, euh, 9, 6. Euh, 12 et 2, ça fait 15, 5 moins 1, 5. Euh, 12 et 2, ça fait 15. 12 et 2, ça fait 14, 4 et 1, 5. Oh, C'est quoi 14 et 2, ça fait 16. 14 et 2, ça fait 16. 6,1,5. Oh, C'est quoi celui-là À 16 partants 6 fois 2. 11. Hier, on avait 9, 6, 11, 12, 8. Lequel qu'on va prendre aujourd'hui Entre 9, 6, 11, 12, 8. D'hier, l'arrivée d'hier au quintet. 9, 6, 11, 12, 8. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui On a une cote à 5,4. On a 16 partants Il faut faire 15h15. Il y a 9 et 6 qui peuvent faire 15. Il y a... Pour faire le 5, ça fait quoi 11 et 12, ça fait 23, 3 et 2, 5. On a le 11 et 12, ça fait 23, 3 moins 2 égale 1. Donc on a l'as de 15 heures. On a le 5, 15 heures 15. On a 9 6 qui peuvent faire 15 aussi ou 11 12 qui peuvent faire 15. On a le 2 favoris là, ou alors on a le 6, ou alors on a le, le 12 ou le 14. Et on sait que 16 partant 16 partant égale 8 x 2, 16, égale 4 x 4, 16, égale as plus 6, 16, 10 plus 6. 8 plus 8. Enfin, tu vois, tu as 50 000 calculs pour faire 16. 12, ça fait 12 et 9. 12 et 9, ça fait 2 moins 1 du 12. 2 moins 1. 9 moins 1, ça fait 8. Ça fait 12, 9. 12, 9, 11. 12, 9, 2. 12, 9, 11. 12, 9, 2. On aurait 12, 2 euh, le 12-9 d'hier, le 12-9 d'hier, avec 12-9-2 on aurait le 12-9 d'hier, la course qui vient de se courir, on a 13-15, 6-2-8, on a 12-9, 12-9-2, 12-9-2-6, on reprend le 6 de la course d'avant, 12-9-2-6, 12-9-2-8, 12-9-2-6 Après, on a 2 moins 1 et 8, 8 fois 2, 16. Si c'est de 8, 8 et 8, 16, ouais. 12, 9 de 8, 12, 9 de 6, 12, 9 de 8, 12, 9 de 8. 12, 9 de 8, 12, 9 de 8. tu vois un petit peu l'arrivée que ça pourrait faire, 12, 9 de 8 Après, le, la cote du favori va peut-être changer, ça, on va peut-être prendre le 6 Hier, on avait l'arrivée du, du quintet, hier, 9, 6, 11, 12, 8. Ah, si on passe le 6 en favori, là. Il est 5,2 le favori, là. Après, le pronostic de PMU, on a 9, 6, 11, euh, pronostic de PMU, on a 13, 15, 6, 2, 8. Non, attends, c'est quoi qu'est-ce que je raconte Non, le pronostic de PMU, on a quoi J'en ai parlé tout à l'heure. La course qui vient de se courir, on a 13, 15, 6, 2, 8. Le quintet d'hier, on a 9, 6, 11, 12, 8. Et le point de cycle de PMU, là, on a quoi On a 3, 14, 2, 6, 9. Avec le 6 il va passer favori ou quoi là On à sur mer Moi, J'ai le 6 le favori là. Elle nous parle du 14. Ah oui, c'est R1C4, il peut tomber le 14 en favori ou une cote à 14. Une cote en 14 en, en, en gagnant ou le.. Oh, C'est du plat, là. On oh, va peut-être mettre le 14. et 1 c 4 on va peut-être mettre le 14 pour démarrer. C'est marrant. Ou alors, sinon, une cote à, une cote à 14, on a quoi Ou alors, le 2, le favori Une cote à 14, on peut avoir le 3 ou le quoi Le 9 Le 9, il va peut-être descendre un peu On a le 2, le 9 ou le 14 en gagnant. 2 9 ou 14 en gagnant. On a une cote à 5,2. Il avait progressé Charlie dans le tournant final en épaisseur, il a passé en rue de peloton quasiment. Il ne m'a jamais mouilli dans la ligne droite. Alors retour aujourd'hui sur une mètre, une distance sur laquelle la sixième place le 24 janvier, en tout cas, sa dernière perte Je suis perdu les gars, j'étais dans des calculs, je suis perdu là. J'avais 12 9 2 8 et là je me retrouve avec 2 9 14 en, en gagnant. Je ne sais pas lequel choisir. On a As 4, As 4 2, As 4, -2, As 4 2 14, As 4 2 10, As 4 2 14. C'est quoi celui-là Pourtant c'est 2000 mètres, 16 partants, 15h15, 15h15 de départ. On va prendre 14 As. 4 et 1, 5, 14 as, on va prendre le 2, 15h15 de départ, 14 as, avec la course d'avant, ça n'a rien à voir. 4 et 1, 5 avec le 15, 14, 4 moins 1, 3. Je ne sais pas, euh, on a le 2 de la course d'avant, on, on a le 2, on a l'as, comment on prendrait l'as Je suis emmerdé, les gars. C'est as de 12 ou As-4-14 as de as 12 ou As-4-14 as de as 12 on va prendre les favoris. as de 12 alors. Je vais attendre à 3 minutes de départ, ce que c'est comme qu calcul, pour faire les calculs, pour faire 16 par temps, faire 15h15. Je vais, regarder à 4... je vais regarder à 3 minutes de départ parce que je suis perdu là. Aujourd'hui ça va pas les gars. Il y a des cotes à 20 euros. Ouais. Il y a une cote 20 euros. Là il fait beau. C'est quoi C'est des vieux chevaux C'est quoi C'est des 5-4 ans 5-4 ans On a Pasquet qui va venir gagner son quintet, là, pour l'été. L'été, Pasquet, il aime bien gagner les quintets. Le 12 Non. Là, j'ai le 6, le favori. Tout à l'heure, j'avais le 2 en favori. Là, j'ai le 6 en favori. À la télé, il y a le 2. Euh, pour faire les calculs, c'est pas évident, quoi. 14, 9, 2, As, 3. 14, 9, 2, As, 3, non Ah, mais c'est 6 qui m'emmerde. 14, As, 2, 3. 14, 9, 2, As, 3. 14, 6, 2, As, 3. Euh, 14, 6, 2, As, 3. On a, on a le, pronostic, le pronostic de PMU. Hein. 3, 14, 2, 6, 9. Moi, je mets l'As. As, 3, 14, 2, 6, 9. C'est mon pronostic, les gars. 4, as 14, 2, as 3, 6, 9. C'est mon pronostic. Je mets 6 chiffres, 6 chiffres peut-être pour un multi, 6 chiffres. On a le pronostic de PMU. Le pronostic de PMU. 3, 14, 2, 6, 8. 2, 6, 9. 3, 14, 2, 6, 9. Je mets l'as en plus. Non, non, pas forcément. mais l'autre jour, il est rentré avant dernier. Il est rentré le ce qui a fait que ça avait été un petit peu. On est R1, C4, ok. 14, 14, as 2, 3. 14, as 2, 3, 6. 14, as 2, 3, 9. J'aime pas les présentateurs en plus, là, ils, me, ils me perturbent, ils sont chiants ceux-là. 14 As-236, 14 As-239, un trio multi. Alors après j'arrête, hein, je suis naze, là, je, me, je pars dans tous les sens, c'est chiant. J'ai rien du On tout depuis tout à l'heure. On fait un 9 12 tout à l'heure, un 9 12 ça faisait quoi Un trio Un 2 sur 4, t'étais payé combien à cagnes rien. rien du tout. Il faut rester sur a 6 de 4 hein, faire les recherches sur a 6 de 4 ou euh, 5, 10, 13, 15. Il faut faire les recherches à partir de cela. Soit a 6 de 4 ou soit 5, 10, 13, 15. Et puis euh, après, euh, rajoute un favori. Tu prends un ou deux numéros de... De une ou ces deux formules. Tu as une formule qui est à 6, 2, 4, l'autre c'est 5, 10, 13, 15. Tu rajoutes le favori, tu prends un numéro d'une de, de ces deux formules, ou deux numéros. Tu joues en 2 sur 4. Mais c'est facile à dire, tu vois, quand tu es sur place, tu bah, te in là. On fait rien, on fait rien. Les combinaisons, je ai les ai. je peux t'en donner 50 000, les combinaisons, il va bien y en avoir une de bonne, mais je veux pas en donner 50 000, c'est pas mon intérêt, quoi. J'ai pas envie que vous perdiez le, le reste de la mise, et que vous gagnez que juste, j'ai envie juste de faire de la gagne, moi j'ai pas envie de faire des perdants, C'est chiant, c'est chiant, c'est pas facile, les hein. choix, c'est pas facile, les gars. On verra demain, parce que là, je, je suis réhabitué à... Enfin, j'ai droit j'ai droit au partage sur les groupes. Là. Je suis pas habitué d'avoir 4500 personnes en une heure, là, sur le live. Ça me, ça me bouscule aussi, là. Puis c'est la, la fin du mois, c'est toujours aussi chiant chez PMU pour trouver la fin du mois. Ouais, c'est chacun fait comme il aime. Comme ils aiment, hein. Chacun fait comme, comme il aime. quoi Je veux dire. Je te demande pas de me suivre au pieds à la lettre. Hein. Il y a des coups plus sûrs que d'autres à faire. Hein. Aujourd'hui, c'est pénible. C'est des longues distances. Euh, tu vois bien qu'à Nantes, là, en athlée, il y a 6 six, six disqualifiés sur 16 ou un truc comme ça. C'est un peu chiant. On est un petit peu sur la formule de revenir euh, en été, là. Je te dis que les pronostics de PMU, hein, je t'ai montré, hein, pronostics de PMU. Tu prends pas les pronostics hein, sur l'application directement. Tu prends l'application, euh, le pronostic qui est en haut, là. Tu vois, tu as l'application PMU, là. Tu as, as toutes les courses de la journée, tous les jours, tu as toutes les courses. Tu vois, la course de quintet, tu as le pronostic qui, est, qui paraît ici, le pronostic qui paraît ici ou sinon tu vas là, là. tu vas... il y a deux petits traits là, tu vas là, tu vas pronostic du jour, voilà, tu as tous les résultats de pronostic du jour, et tu vas voir, il va nous proposer, et ce matin il donnait des multi des trios, comme, comme euh, la transmission, été-hiver, hiver-été, euh, la transmission, ces pronostics là sont bons à suivre, il y a beaucoup de trios, beaucoup de, de multi bon tu regardes le et puis tu enlèves les tokens, c'est facile à dire, mais... 3, 14, 2, 6, 9 sont pas mal. Moi, je rajoute là, celle Regarde, R2 R2C1, euh, 2, 7, as 18 -10, As-10, 12, 5, 7, 18, R2C2, il y a 17, 17, R2C3, 2, 3, 11, 7, 4, il y a 2, 3, 4, 11, il y a le multi, R3, R2, C3, il y a le multi, R2, C4, 4, 5, 14, 11, 6, il y a 6, 5, 11, 6, 5, 11, il y a un trio, R2, C5, 2, 3, 5, 6, 11, 6, il y a 5, 3, 11, 1, 2 sur 4, tu joues 2 sur 4, tu joues en 2 sur 4, 2, 12, 7, 4, 11, il y a 11, 7, ah, tu vois tout est, tout est pas bon mais c'est quand même pas mal, il y a R2C7 15 3 6 14 2 il y a 15 3 il y a deux t'es payé trois fois en 2 sur quatre il y a 13 3 10 12 2 13 3 12 2 encore un multi encore deux multi déjà ce matin proposé par PMU et je te dis c'est pas proposé sur la, le sur le truc d'origine il faut que tu t'ailles en haut là il, faut, il y a trois deux petits points en haut faut que tu vas en haut tu as deux petits points puis t'as point du stick du jour et là c'est un peu plus intéressant c'est un peu plus recherché là, c'est pas mal. C'est la transmission, transmission, été, hiver, hiver-été. Ils sont bons à prendre cela. Cela, c'est bon à regarder chez PMU. Là. Le reste de l'année, ça vaut pas grand-chose. Mais PMU, transmission, été, hiver, hiver-été, tu recherches partout, tout le monde cherche à quoi jouer. Il faut suivre en fait pour les PMU bêtement, c'est pas mal. Enfin, faut suivre, pas bêtement, mais il faut... Euh, c'est vraiment intéressant, quoi. il y a plusieurs multi proposés ce matin, et ils proposent pas 50 000 numéros. Hein. Après, il faut vérifier quand même si les multis, euh, ça vaut quelque chose. En R2, tout à l'heure, les multis ou en R3, je ne sais plus ce que je regardais. là. R2, les multis, ils valaient quoi En R2, les multis, euh, 3, 10, 2, 12, là. combien ça valait ça, en multis Ça faisait aller en trio, 38 euros. R2C6, ça valait quoi R2C6, en... ils proposaient quoi Multi, trio Un multi R2C6 à 441 euros. 441 euros. En multi en 5, 88 euros. Multi en 6. Multi en 5, c'est quand tu joues 5 numéros. Multi en 6, c'est quand tu joues 6. Pour un multi. Tu joues 4 numéros en multi, tu faisais 441. C'est pour ça qu'il faut resserrer le jeu. Il faut resserrer le jeu, R2C5, il nous le donnait propre. As de 5, 3, 11. Le multi, combien il valait 94 euros. C'est pas mal. 4, 3, 2, 11. 4, 3, 2, 11. Amiens, tout à l'heure. C'était le celui-là, R2-C3, c'est pas mal à prendre, hein. 535, 107, multi en 6, 35 euros, multi en 5, 107 euros, multi en 4, 535, ces transition, hiver, été, été, hiver, les pronostics euh, en haut euh, à gauche sur l'application PMU, quand tu es sur l'application PMU, tu vas en haut à gauche, tu as deux petits traits, trois petits traits, c'est bon à prendre. R1C4, une cote à 14 euros ou 14 le 14? Le quintet R1C4, tu vas prendre le 14 ou une cote à 14 euros? Ou tu prends le favori? Qu'est-ce qu'il qu qu propose 14-3. 14-3. Après le deuxième, c'est quoi 14-2-3. PMU proposait le trio. 14-2-3. Il y avait 8, ça le 8, et C'est le 11, troisième. e Le 11, 3ème, euh, 5ème, le 11 14, 2, 3 hein. PMU proposé de trio PMU proposé hein. 3, 14, 2, 6, 9 hein. ah, le, La 5 place 5ème place, je crois que c'est le 11 14, 2, 3, 8, 11 Bon les gars, j'arrête là. On arrête sur un trio là. 14-2-3-8-A, 14-2-3-8-11. Fais chier entre le 9-6 là, j'aurais mis le 8, putain de merde. Encore, encore le 8 comme hier. Il ah, y a une faute, il y a une erreur, je sais pas quoi. On va attendre, on va attendre parce que ça se trouve le 8, il va être disqualifié, on va être bon. Hein. 14, 2, 3, on aura un multi. R1-C4, hein, tu prends le 14 ou tu prends une cote à 14 ou alors tu prends le favori. R1-C2, tu prends une cote à 12, tu prends une cote, à 12, prends une cote à... pour le 4 hein, en France. Hein. Oh, il y a des belles cotes ce matin. C'est vrai que la, la règle, il y a deux choses. Soit euh, on considère que le cadeau à gérer Captain de Cerisy et, et si Captain de Cerisy aurait terminé devant les cadeaux, on peut changer l'arrivée. Ça ne semble pas être le cas. En revanche, s'il y a t une montre dangereuse, c'est vrai que c'est quand même un, un petit bidon assez sérieux, mais Tu vois le quinté d'hier. Le quintet d'hier. Le quintet d'hier, on avait le 8 à reprendre, le, euh, le 11 il s'est fait en 2, et là il s'est fait en 2 1. Là il nous proposait ça, PMU, là, 3, 14, 2, 6, 9, moi j'ai rajouté l'as. Là, là c'était l'ancienne arrivée qui vient de se faire, 6, 2, 8. C'est 14, 2, 3, 8, as, 14, 2, 3, 8, 11. Le 8 ça fait deux fois qu'il me qu prend des quintets cette semaine. Il me prend deux quintés cette semaine, le 8. C'est toujours les mêmes numéros qui vont te prendre les, les, les gains. Toujours les mêmes numéros. T'as des numéros qui rapportent et t'as des numéros qui vont te prendre les gains. Toujours les mêmes. Simou, ouais, la dernière minute, le 8, ouais. Ah Le 3 peut-être, euh, on va regarder le 3, je sais pas ce qu'ils vont faire du 3. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le 3, là Je sais pas. là, c'est le 5 14, 2, 3, 8 et... Avec une enquête qui concerne le numéro 3, on continue dans... On va regarder le 3, ce qu'ils vont faire. Et quel rendez-vous Le Grand Prix du département 06, première étape du défi du galop 2022. A tout à l'heure pour ce joli rendez-vous en question concernant toujours un cadeau, le numéro 3, le 3ème. Moi, je vous laisse les gars, je vous laisse, je suis KO, 2h05 de live, je suis KO, 14, 2, 3, 9, 14, 2, 3, 6, le 8 il m'enlève deux quintets cette semaine, je propose pas 50 numéros, tu vois bien, je propose deux formules, mais je propose pas 50 numéros, quand tu proposes 50 numéros, tu as intérêt d'avoir des, des belles codes dans le quintet pour avoir du bénéfice, hein. Ben ce matin c'est assez compliqué, je te proposais ce matin de jouer euh, à réfléchir sur A6-2-4 euh, enfin tu vois il y a plein de calculs, hein. j'essaie de te montrer les calculs et vraiment les, les intéressants, la transition hiver-été, été-hiver, la transition, euh, été, euh, été, transition c'est de jouer avec PMU je t'ai montré sur l'application, l'application PMU, tu ne vas pas sur les applications PMU sur le pronostic de la course normale, tu vas en haut à gauche, il y a deux petits traits T'appuies sur les deux petits traits, tu auras un pronostic du jour, tout ça. Et c'est un peu plus détaillé, c'est un peu plus resserré les, les, les pronostics. Donc, euh, ce matin, ils proposent plusieurs multi encore, plusieurs trios, comme hier. Je crois que ça a commencé hier ou avant-hier, pour utiliser les, les deux petits traits, les trois petits traits, la transition été-hiver, hiver-été. On se cherche de partout à chaque fois. Et il faut suivre les pronostics de PMU, mais en haut à gauche, sur la petite flèche, les deux petits traits en haut. Pas, pas directement sur la course. Allez, bisous, les amis. Bisous, bisous. On va attendre l'arrivée euh, du 3 ou pas. On va attendre. Allez, bisous, les amis. Merci. J'arrête. Ah, attends, c'est pas celui-là, merde. On va mettre celui-là, là, là. là. Demain, les amis, merci. Ça marche, Ray. Ça marche, bienvenue, Ray. Bonjour à toi, Ray. Je m'en vais là. Je m'en vais, les amis.